Une perte auditive de transmission est causée par un dysfonctionnement de l'oreille externe ou moyenne qui empêche les sons d'atteindre l'oreille interne. Par exemple, une obstruction ou une malformation de l'oreille moyenne peut empêcher la chaîne des osselets de vibrer correctement. Les infections de l'oreille moyenne ou un tympan perforé sont des causes fréquentes de perte auditive de transmission. Souvent, une perte auditive de transmission est temporaire et peut être traitée par des médicaments ou une chirurgie. Lorsque la perte auditive ne peut pas être traitée par des médicaments ou par une chirurgie, la perte auditive de transmission devient permanente. Dans ce cas, la plupart des individus peuvent bénéficier d'un implant d'oreille moyenne ou d'aide auditive conventionnelle.